Mais toute bénédiction ou capable de jouer, là où elle caché en base d'elle, bon Dieu. Là, nous lisons 91, mais samedi. le dit. Les qui protection, bon côté, bon Dieu qui est en haut dans l'ancienne, le les qui était caché en base d'elle, bon Dieu qui a tout pouvoir, qu'a dit Seigneur? C'est où qui toute défense moi, c'est vous qui toute protection moi. C'est bon Dieu moi, c'est dans où qui mettez toute confiance moi. C'est lui-même qui ki peut pas quitter ou prendre un qui ki peut pas quitter maladie qui peut tout ou tomber sous vous. La couvrir ou en bas elle, rien ne peut ou cacher ou cacher. La toujours que des paroles, c'est ça qui protection ou c'est ça qui défense. Vous n'avez pas besoin de faire qui fait des choses qui ont choses qui fait ou qui pas besoin de, de mauvais maladie qui fait des choses qui Mille personnes te tombées sous le bord gauche, ou, 10 mille sous le bord droit, on Parce est pas privé. Ou ou après tes pensées, ou après tes pensées, ou après tes pas senye ya ou parce que ou Seigneur bon il y a ou ciel pour ou ou ken aucun méchant n'a pas approcher de côté caillou. Bon Dieu a passé de jeudi pour veiller sur vous, pour protéger vous quand vous passez. Il y a des poteaux dans yo pour ne pas casser les pieds sur aucun rocher. Il a sous lion et sous sou serpent, poteaux, il y a des craquements gentils et en bas de la Bon Dieu dit. M'a sauvé mon Dieu qui rien n'aime moins, m'a protégé mon qui n'en aime moi L'Él réglement m'a répondu, l'Él naturel m'a placé avec m'a délivré, m'a fait respecter, m'a fait vivre longtemps, m'a fait louer, j'en m'a délivré. Amen. C'est seul bon Dieu qui est capable d'assurer son sortie. C'est lui-même qui assure entre vous. C'est lui-même qui assure la santé. Protéger de toute maladie et tout accident. C'est lui-même qui assure la vie. Aujourd'hui et pour tout temps. Somme 34, verset 8 dit je suis enseigné à bon. A la bonne sabo pour les gens qui jouent une protection en bas celle-là. Amen, oui. Les ennemis ont minimisé. Ils pensaient que la ville monte sous le mal pour le déchirer ou pour finir avec eux. Ils regardaient les lieux où c'est eux qui pouvaient victoire sous les C'est eux-mêmes qui finissent avec eux. Le y a te pense, li t'a pensé, il t'a prêt tuer David et puis pour te faire bête dans bois manger parce qu'il t'est pipi passé. Et bien c'est lui-même qui te fait bataille là. David a tué et puis coupé tête. Quelle que soit situation ou traversée ou même qui était en basal, bon Dieu. Victoire c'est pour oublier parce que monde cas servi bon Dieu. Par contre, so devant un milieu. Somme 46, verset 1er à 5:10. C'est mon Dieu qui nous protectionne, nous, C'est lui-même qui nous force. Il est toujours pareil pour nous secouer en bataille. C'est peut-être ça. Nous devons être à trembler. Nous te mettre mon yo a chavire tomber dans la mer. Nous pas besoin de paix. Nous te mettre ou l'am la mer au mauvais y a qui met. Jusque mon yo rive trembler mais l'am mer a frappé sur le rivage là. Nous pas besoin de paix. Il y a un de la rivière qui a coulé pour faire que soient content dans la ville bon dieu c'est le côté qui a pas n'est pour mon Dieu qui a ouvert la Mon Dieu n'a mis dans la ville. La ville n'a pas de chambre. Depuis grand matin, bon Dieu a porté le secours. Chaque ennemi en venu pour mettre danger sur tout. Toujours songer au gagnant, bon Dieu qui, a avec nous, qui a l'a fait pour qui pas de chambre là-dedans. Dans Matthieu 28, verset 20, Jésus dit Mouen là, avec vous tous les jours, chouk sa C'est mon Dieu qui assure la vie vous pour ennemi, a pas fini avec vous. C'est lui-même qui assure coucher ou dormir ou C'est lui-même qui assure lever vous. Ou qui braille dormi dans les sa, ouvrez le cœur, balancez dis bon Dieu merci. Ou même qui a santé, dis bon Dieu merci. Ou même qui a souffri, dis bon Dieu merci, parce que délivrance ou canon Amen. En répétez ensemble avec moi paroles sa yo avant dormir mon Dieu Abraham, Isaac, Jacob. Moi, béni, non, je dis merci pour la vie, moi. sans moi Délivrez-moi en bas toute force qui voulait attaquer la vie, moi. Pour contrôler l'esprit, moi. Non, moi. Comme moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.